Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le dernier classique de la saison, la Swan Duke York Cup, épreuve de groupe 1 de, sur l'épreuve classique des 1600 mètres avec un bon départ de Black Catback également, bien parti, un Doc Agent qui se retrouve en deuxième position et qui trouve les barres. En troisième position, il y a Heller, ensuite on retrouve Deisler, dans le sillage, il y a Marauding qui court à l'extérieur de Puget Sound et en dernière position, le favori Aliasat. Comme attendu, Black cat est parti en tête. Maintenant, on contrôle le pas de la course avec Akashochara à Zancel. Deux longueurs, un peu plus de deux longueurs d'avance, Undercover qui a réussi à se rabattre à la corde en deuxième position, troisième position, et là. Puis nous avons The Dazzler, suivi de, de bien sûr Marauding, qui a décalé quelque peu de Puget Sound et en dernière position, Aliassad, le favori de la course. Alors qu'on est au bas de la descente à 700 mètres du poteau avec et toujours Black cat bat au commande. En deuxième position, undercover et Voilà que Puget Sound arrive à l'extérieur de Hale, de Dezler est toujours à l'extérieur de Aliassad qui s'est rapproché côté corde. Et en dernière position, Marauding. Toujours en tête, Black back undercover agent. Deuxième position, voilà que commencent les choses sérieuses. Alors, Marauding a commencé son effort. Regardez Aliassad qui progresse à la corde. Et là est sous pression. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne de finale avec Black Cat-Bat qui va mener ce rond le peloton en ligne droite avec Undec Ovation. Alias Aliaset est lancé également par Nouraj Jaglal, mais Black Cat-Bat a toujours l'avantage avec Undec Ovation qui termine de plus en plus fort, Aliaset également qui tente de revenir mais Black Cat-Bat va se faire, va remporter la Coupe d'Or, Black Cat-Bat, Black Cat-Bat remporte la Coupe Back, back, les circonstances de la course. Il est parti en tête et il n'a jamais été rejoint. On peut dire qu'il a contrôlé le pas de la course. Et quand il fallait accélérer, il l'a fait brillamment. Undercover, Jet a essayé de revenir. Regardez Ali Assad sur la montre de Nouré Jaglal également. Essayez de revenir. Et là, sous la cravache, à l'extérieur complètement de Dazla. Mais personne ne rattrapera. Black back. back. Sous la montre de Akash Charaz, qui remporte sa première course classique sous les couleurs de l'écurie Gajada. Brillant Cousier, deuxième victoire de suite après sa reprise la dernière fois.